Bon, les amis, on va tenter de faire un vlog aujourd'hui et j'espère que ça va être nickel. Vous avez peut de passer une journée avec moi. Let's go! Ah, une 8h17, il là. Oui, ça y est, un peu. Les 8 sont 17. En vrai, ça. C'était un très bon jeu à faire si vous ne l'avez jamais fait. Bon, les amis, on va aller ce que ce Finalement les amis, finalement j'ai acheté ça, cet album de métal, alors je suis dégoûté parce qu'il y avait Iron Maiden, mais ça coûtait plus cher, bon voilà. Bon là il est midi et on va aller manger, on verra si c'est ce qu'on va manger ici. Finalement on va manger ça un petit brownie pour bon, cet après-midi on se retrouve tout à l'heure. Finalement pour ce prix là j'ai bien mangé, franchement pour 13,50€ j'ai bien mangé. J'ai acheté le truc à h 36 et je l'ai reçu à 8h. Ça va, je suis bien patienté et ça valait le coup d'attendre pour 3,50€. Bon, on va, on va se voir faire du shopping dans quelques instants. Let's go. Alors, les habits. Il y a un petit souci, c'est que dans certains magasins, je ne pouvais pas filer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la journée il y aura un compte rendu. Il y aura un compte rendu de ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Et on va continuer de faire le vlog. On va essayer de filmer qu'est-ce que je peux filmer pour vous montrer. Et euh, on se retrouve tout à l'heure en fin de vidéo pour montrer ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Let's go Alors là, il est 3h26. On va bientôt rentrer chez nous. En tout cas, je vais bientôt rentrer chez moi. Et euh, c'est compliqué alors. On va essayer de bien de. Ok, S. Alors, il faut savoir que ce petit vlog de quelques minutes, c'est aussi un entraînement pour moi euh, pour mon voyage en Pologne que j'effectuerai en juillet si tout se passe bien S'il n'y aura pas beaucoup de problèmes avec le coronavirus Du coup, euh, voilà ce sera un petit entraînement Et n'hésitez pas à commenter euh, X, euh, X World say en commentaire juste pour me soutenir Ou sinon à commenter vraiment à la vidéo pour dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas Et qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo on se retrouve juste après pour le déballage peut-être des choses que j'ai peux acheter aujourd'hui à cap sacré cœur à la réunion bon ben là on va rentrer chez nous et on va filmer quelques petites séquences et après on retrouve juste un peu pour voir les achats que je pu faire cette journée let's go oh mais ben, je règle le cadrage après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 suis de retour chez moi attendez je ferme la ma fenêtre voilà j'ai fermé ma fenêtre et du coup la qualité est amoiderie vraiment désolé alors du coup là on est en fin de vidéo et comme j'avais dit au début de vidéo etc je vous montre qu'est ce que j'ai acheté aujourd'hui euh, que ce soit à Leclerc de Saint-Leu ou à euh, euh, Cap Sacré-Cœur à La Réunion en tout cas alors on va commencer par ce que vous avez déjà vu en, en vidéo hein. c'est cet album de métal euh, we film Weaving attends c'est the Runs, Half, halfway woman Franchement j'ai hâte de l'ouvrir Parce qu'en en fait, je sais pas si vous entendez Je sais pas si le CD a été mal mis ou pas voilà. Alors si vous savez pas quelle est la différence entre CD ou DVD etc Je vous mettrai un lien en description Parce que j'ai j'écris un article dessus et du j'aimerais qu'il y ait des gens qui le disent Du coup bah, finalement 10,50€ hein, Mais je l'ai payé à 9,88€ Franchement J'espère que je vais aimer, tout en plus que j'aimerais bien découvrir certaines choses d'autres. Alors qu'est-ce que j'ai acheté d'autre Alors j'étais parti à la Fnac après, on n'avait pas trop le droit de filmer, et à la Fnac j'ai craqué pour ce DVD Max Steel que j'ai payé à, une somme de, à la somme de 15 euros. Franchement, euh, 15 euros pour ça. J'espère que ce film en vaut la peine parce qu'il dure 1h32, hein, 1h32 et c'est un super héros. Comment développer histoire à 1h32 j'espère que ça vaudra le coup je l'espère sincèrement mais voilà désolé encore pour la luminosité je vais essayer de arranger ça j'espère ah, j'arrive pas j'arrive pas je suis vraiment désolé les amis mais en tout cas pour 15 euros ça et dites-vous que pour 20 euros j'avais la version bourrée et j'avais pas envie de débourser autant pour un petit film à 1h32 euh, non en plus je sais pas euh, est-ce est que ça vaut je regarde pour bande annonce vite fait euh, ça me tente pas trop en vrai mais je vais regarder ça ce soir euh, voilà et qu'est-ce que j'ai aussi Après j'étais parti à Carrefour, euh, au Cap Sacré Cœur, et j'ai acheté ceci. Voilà. Euh, une carte SD, une carte mémoire comme vous voulez, de 32Go, classe 10. C'est important la classe 10, je vous préviens, j'ai mis classe 10. Et ça, selon le papier, c'est jusqu'à euh, 100 mégabytes par seconde. J'espère que c'est vrai. Et parce que ça me sera utile, surtout que là j'ai pris en 32 Go parce que de base j'ai que 8 et 16 Go en ma possession et c'est très court, 16 Go et surtout pour les vidéos, je vais mettre ça dans mon smartphone dans laquelle j'ai fait des vidéos et des montages etc pour stocker plus de données pour les vidéos ou peut-être je vais juste garder ça dans un coin de ma tête et comme ça quand j'aurai besoin je l'utiliserai. Je vais plutôt faire ça plutôt. Et on sait qu'est-ce que j'ai acheté encore J'ai acheté un t-shirt les amis. Bon, vous, on va vous mettre là-bas. J'ai acheté un t-shirt. Franchement, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce t-shirt dans l'espace commentaire. Voilà. Ouais. Franchement, je kiffe ce t-shirt. Alors, désolé encore pour la luminosité, j'ai essayé d'allumer ça. Alors, je sais pas si ça va être mieux, mais je suppose que oui, ça va être mieux. Du coup, voilà, ce t-shirt, franchement, il est magnifique. Alors, combien je l'ai payé euh, Pas trop cher, en tout cas, 9,99€, franchement. J'ai dit que je ne sortirais pas de Cap Sacré-Cœur si je n'ai pas un t-shirt du genre. Si, si j'avais pas la tête de crâne. Euh, sur le t-shirt si j'avais pas ça et franchement je suis kiffe alors cette vidéo a été tournée en janvier hein, bien évidemment euh, pour preuve c'est pas une preuve suffisante mais ça a été tourné en janvier en tout cas et elle sera postée en euh, en février le 15 février donc voilà donc là vu qu'on a un peu de lumière je vous montre à peu près tout ce que j'ai acheté là voilà en lumière c'est mieux et tadam voilà c'est pas grand chose en tout cas mais j'ai acheté de la bouffe donc ça compte aussi, j'espère vous retrouver au mois prochain, au mois de mars, le 15 mars et moi je vous dis à ciao pour une vidéo et surtout, surtout n'oubliez pas de commenter la vidéo et me dire qu ce que vous en pensez de ce petit vlog, la première fois que je fais ça, et ce sera aussi un challenge pour moi, pour m'entraîner un tout petit peu pour mon vlog Ah, en Pologne salut à tous, c'était Gosset, ciao tout le monde bye bye